Alors bonjour, je m'appelle Jérémy Vosges et je travaille au sein d'une structure qui s'appelle Archéofabrique. C'est une structure de, de médiation en archéologie et en préhistoire où on travaille essentiellement autour de la fabrication de matériel pédagogique. Et où on intervient aussi dans, essentiellement dans des musées pour faire des, des démonstrations de, de techniques préhistoriques parce qu'en fait dans archéofabrique notre spécificité ce sont les techniques anciennes et puis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années on s'est spécialisé dans divers domaines techniques euh, de la préhistoire et de l'antiquité donc on va retrouver des domaines comme la taille de silex, la poterie, le travail de l'os, la fabrication de parures, le travail du métal aussi, enfin essentiellement des alliages cuivreux euh, et au, tout un volet aussi sur le tissage et le travail des fibres végétales et animales. Donc c'est un peu sur, euh, sur cette thématique qu'on va développer euh, aujourd'hui, et plus spécifiquement sur une fibre d'origine animale, qui est le tendon. Et on va voir comment on travaille le tendon pour en, fabriquer, pour en extraire des fibres et fabriquer avec ces fibres des cordages. À propos de cordage, justement, le projet de reconstitution d'une baliste lanceuse de pierre fonctionne avec un système de torsion et ces câbles étaient faits à l'époque de plusieurs manières. La première, c'était d'utiliser des cheveux qui étaient torsadés. La seconde, d'utiliser des crins de chevaux. Et la dernière, qui était visiblement la plus courante, c'était celle d'utiliser des tendons qui étaient justement tressés, comme vous verrez à la fin de la vidéo. Et ensuite, ils étaient réunis en tournant autour de clavettes qui rentraient dans des barillets, ce que vous voyez en ce moment. Et la tension de serrage, en fait, faisait un effet ressort. Avec les nombreuses recherches archéologiques, nous avons constaté qu'effectivement, les tendons étaient les plus employés. Et donc nous allons recréer un matériau polymère à partir des résistances des tendons et nous allons faire tout un système de tension qui aura les mêmes caractéristiques que les tendons initiaux. Cela permettra d'avoir un matériau qui puisse être réutilisé par tous les reconstituteurs du monde pour obtenir des résultats similaires à ceux que l'on pouvait trouver dans l'antiquité. Voici le cas du Polybolos, qui est une arbalète automatique et nous avions utilisé précédemment des cordes de raquettes haut de gamme qui visiblement s'apparentent effectivement aux tensions retrouvées lors des tests avec les tendons. Un essai classique est l'essai de traction, le principe est assez simple à comprendre, on tire sur les tendons avec une vitesse constante assez faible jusqu'à ce qu'ils cassent et la machine que vous voyez ici va mesurer en même temps l'allongement des tendons et la force qui s'exerce dessus, et donc on voit ces valeurs en direct, ici et là, et à partir de ces valeurs, on va obtenir une courbe qui va nous permettre, après calcul, de remonter aux propriétés mécaniques des tendons qui nous intéressent pour reconstituer la baliste. Là, euh, ben là j'ai différents, euh, différents types de tendons, alors principalement deux qui sont intéressants parce qu'ils sont relativement longs. On verra tout à l'heure que le tendon, c'est euh, une fibre qui a quand même l'inconvénient d'être une fibre relativement courte. Euh, là, c'est des choses qui sont assez longues. Alors euh, Là, c'est du tendon, de, du tendon de, de, de, des chines de, de serre, donc de d'eau de, de, dos de, dos de serre. Euh, et ça c'est du tendon d'autruche. Moi je vais spécifiquement travailler plutôt avec celui-là, qui présente l'avantage d'avoir euh, une fibre euh, relativement longue pour du tendon, hein, parce que la plupart du temps il faut savoir que les tendons ils sont quand même euh, au, moins, euh, au moins deux fois plus courts, et que bah, plus ils sont courts, plus ça va être euh, long de les tresser pour, euh, pour en fabriquer des cordes. Donc euh, plus notre matière de base elle est longue, euh, mieux ce sera pour la suite, ça évitera plein de, plein de petits raccords qui fragilisent aussi un petit peu le, la corde. Donc là, ce tendon, il est déjà sec, hein. sec, il garde quand même une certaine souplesse, euh, mais avant de l'avoir dans cet état-là, euh, ben il, faut, il faut un petit traitement, il faut essentiellement un nettoyage, alors tout commence au moment de l'abattage de l'animal, hein. il y a des opérations de de boucherie, de découpe qui vont permettre d'extraire les tendons on va les récupérer à ce moment là et il va rapidement falloir les nettoyer un petit peu surtout des excédents de, de muscles qui va rester dessus, de viande, hein, parce que les tendons c'est des attaches musculaires donc à, à chaque extrémité euh, ben on va les raccourcir un tout petit peu pour enlever, le, pour enlever la viande on peut trouver aussi quelques petites masses graisseuses à droite à gauche dessus donc on on va, les, on va les nettoyer et, euh, et ensuite les laisser sécher euh, doucement, tranquillement. On les laisse sécher en général à, à l'ombre pour pas que ça sèche trop vite et pour qu'ils puissent garder euh, un peu de, de souplesse. Donc cette première étape elle est assez, euh, elle est assez, elle est assez longue et puis il faut la faire quand même assez rapidement une fois que, une fois que le, le matériau est extrait. Pour pouvoir ensuite euh, le conserver une fois qu'il est sec là sous cette forme là le tendon il peut se conserver euh, des années euh, tant qu'il ne reprendra pas l'humidité euh, il bougera pas il est pas euh, si on l'a bien nettoyé euh, il n'est pas attaqué par les euh, par les petites bêtes euh, de petits vers ou de petites mythes qui pourraient venir euh, grignoter le, des restes euh, dessus là le tendon sec comme ça il n'intéresse pas trop les, les les petits insectes qui pourraient s'en nourrir. Donc voilà, ça, c'est la première étape. Et euh, une fois qu'on a ces tendons donc euh, bien secs, on va pouvoir commencer le travail de défibrage. Donc là, j'ai fait un petit exemple où on retrouve ici à l'extrémité le tendon sec. Donc j'ai pas travaillé entièrement le, la fibre pour qu'on puisse voir la différence. Et là, en fait, toute cette partie où on a comme euh, comme un, un, un, faisceau de, un faisceau de fibres. En fait, c'est le tendon qui est défibré. Donc là, on a toutes les fibres du tendon euh, qui sont encore accrochées ici, mais qu'on pourrait euh, séparer les unes des autres. Pour défibrer le tendon comme ça, il va falloir le marteler, et puis euh, le séparer manuellement, le tirer euh, sur, les, sur les brins pour les, pour les séparer. Alors, je vous remontrerai un petit peu plus tard l'opération, mais c'est assez... Euh, c'est assez simple à faire, voilà. On va écarter, le, écarter les différents brins en tirant dessus comme ça, pour au final euh, disposer d'une sorte, sorte de filasse, de tendons, hein, où on va retrouver, euh, on va retrouver bah, des, fibres, des fibres de tendons. On peut choisir, suivant le diamètre de la corde qu'on veut faire, on peut choisir l'épaisseur des brins, sachant que... Euh, ben manuellement comme ça on peut on peut continuer à séparer les fibres de façon assez poussée on faut <coughs> si on veut garder de la longueur dans les fibres on peut pas non plus le on peut pas non plus trop le trop le séparer puisqu'après ça va partir en petite en petites fibres comme ça puisque le tendon en fait il a une structure de fibres parallèles longitudinales et puis il y a aussi une structure qui se greffe là-dessus de fibres obliques qui attachent les fibres parallèles les unes aux autres. Ça, ça va donner au tendon de la souplesse en torsion et de la rigidité en traction. Alors, On va commencer le travail donc avec un tendon d'autruche relativement fin et on va le marteler donc sur une enclume en pierre. Ça, c'est un bête galet de rivière. Mais qui est bien, qui est bien arrondi, il n'y a, a pas trop de cupule, il n'y a pas trop de relief dessus, donc ça ne va, va pas abîmer la fibre, hein, parce que comme, comme on va la marteler, là, je vais taper dessus avec un maillet en bois, euh, si jamais cette surface là elle est rugueuse ou irrégulière, ça risque de, ça risque de, casser, le, de casser les tendons en toute petite fibre, et là ce qui, ce qui m'intéresse c'est vraiment de garder la fibre entière au, au maximum, donc euh, ce n'est pas très compliqué, pas taper trop fort et là on voit déjà un changement de un changement de couleur du tendon là. On, on voit que on voit que cet écrasement bah, il produit aussi un changement dans la, dans la texture de, du matériau Est-ce qu'il y a une différence avec euh, la fibre végétale Alors oui, il le, le, y, y a pas mal de différences. Souvent, la fibre végétale, elle est, on va pouvoir bénéficier de fibres qui sont plus longues. Donc ça, c'est intéressant pour le travail de, de, de filage et puis plus tard de, de tissage. Euh, la fibre végétale, elle est aussi un peu plus dure à extraire que le tendon. Parce que là, on va voir que le tendon, en gros, euh, si je reprends les... Le petit aperçu que j'ai fait tout à l'heure, le tendon, il faut le nettoyer, le laisser sécher, l'écraser et le défibrer. Et là, on va pouvoir rapidement récupérer des fibres, alors qu'avec les végétaux, entre le moment où on va couper la plante et au moment où on va pouvoir récolter les fibres, il va se passer un laps de temps un petit peu plus long, parce que ce qui colle les fibres aux tiges végétales, c'est une substance qu'on appelle de la pectine et cette pectine, pour pouvoir la dissoudre, euh, il va falloir laisser euh, tremper la plante dans l'eau c'est une étape qu'on appelle le rouissage et euh, le rouissage en fait ça va faire entrer en jeu euh, des bactéries qui sont présentes dans l'eau et qui vont manger le, la pectine qui colle les fibres à la tige et euh, bah sans ce travail de, de rouissage, c'est extrêmement compliqué, voire presque impossible de récupérer la fibre de certaines plantes comme le lin, euh, comme le, le chanvre, comme l'ortie, euh, la ramie, tout un, tas de, tout un tas de plantes dont les fibres sont intéressantes. Je laisse passer la voiture. Euh, alors par rapport à ça, le... il y a une autre différence aussi, ça va être dans l'élasticité et la robustesse des fibres. Le tendon va être une fibre beaucoup plus solide que les fibres végétales et euh, également une fibre qui a beaucoup d'élasticité. De... Beaucoup donc en fait, cette élasticité va lui permettre de subir des de, de fortes tractions sans, euh, sans, sans rupture. Quoi. Ce qu'on n'a pas forcément avec des fibres végétales. Même si on a l'avantage d'avoir des fibres longues, c'est des fibres qui sont en général moins aptes que le tendon à subir des, à subir des tractions. Voilà ce qu'on peut dire. Je vais continuer le travail maintenant en martelant. Euh, le tendon sur l'autre face, donc là, hop. Là, on commence à voir le, le tendon qui se, qui se casse, qui s'ouvre donc là c'est que c'est suffisamment martelé pour commencer le, le travail de défibrage. Donc, il y a une petite pellicule sur le tendon, c'est une petite pellicule de protection qui s'apparente un peu à du périoste, ce qu'on appelle le périoste sur les os, c'est une une sorte de gaine de nature assez équivalente c'est essentiellement du collagène hein, tous, ces, tous ces tous ces matériaux donc ça on peut l'enlever euh, on peut en, en, en enlever le plus gros maintenant et le reste on l'enlèvera facilement quand le, quand le tendon sera défibré Donc là on va pouvoir commencer maintenant à défibrer c'est à dire à séparer les différentes fibres donc on peut commencer par les séparer en deux et puis ensuite ces deux brins, on va de nouveau les séparer en deux comme ça. Hop. Donc là on a maintenant on a quatre brins. Hop. Et puis on peut de nouveau reséparer ces quatre brins en brins plus fins. ainsi de suite mais est-ce que ça craint pas un peu l'humidité euh, le tendon alors si si si ça craint l'humidité puisque le, le tendon dès qu'on va le dès qu'on va le mouiller par exemple il va il va devenir euh, il va devenir très souple et, euh, et encore plus, encore plus élastique qu'il peut l'être une fois qu'il est sec donc euh, cet aspect là ça va, va l'empêcher d'être stable donc si on utilise des cordages en tendons pour des activités spécifiques euh, pour lesquels on recherche euh, bah, une, certaine, une certaine souplesse euh, une certaine élasticité il va absolument falloir euh, protéger le cordage de l'humidité alors ça peut se faire à moindre euh, à moindre frais disons euh, simplement en cirant, le, en cirant le cordage donc en, une fois qu'on aura sa corde on va passer euh, un petit bloc de cire dessus qui va imprégner légèrement les fibres et qui va le, qui va les protéger de l'humidité euh, ou alors bah, il va, ça, ça va ça va contraindre l'utilisation du dispositif qu'on va utiliser euh, bah, à des moments euh, à des moments où le temps euh, n'est pas humide par exemple bah, pour la préhistoire c'est euh, assez fréquent, bon, on n'en trouve pas beaucoup mais on retrouve par exemple des cordes d'arc qui sont réalisées en tendon euh, bah, ça veut dire qu'avec une corde en tendon une corde d'arc en tendon on ne va pas trop pouvoir aller chasser euh, par temps de pluie ou alors il va falloir bah, prendre un soin particulier euh, à la corde, l'imprégner de, de cire ou l'imperméabiliser imper, en quelque sorte avec euh, des cols, des, des résines ou des choses comme ça pour pouvoir euh, l'utiliser euh, dans des conditions équivalentes par tous les temps. Mais ça, ça demeure, euh, ça demeure, un, ça demeure un, un problème et, et une contrainte qu'il faut, euh, qu faut veiller à, à, à respecter. Ouais, C'est pas mal. Hein. Donc là, on peut, on peut bien observer, comme je comme l'expliquais tout à l'heure, le réseau de fibres du tendon, donc avec des fibres... Euh, des fibres parallèles et puis des fibres obliques on voit bien comment c'est comment c'est structuré et alors quand on quand on défibre on cherche pas nécessairement à, à suivre en fait on prend les choses un peu comme elles viennent ce qui fait que des fois ben, on, on casse on casse des morceaux qui sont qui prennent pas l'intégralité de la longueur du tendon qui sont un petit peu plus courts donc s'ils sont suffisamment longs pour l'usage qu'on leur réserve on va pouvoir les garder et puis si pour le coup ils sont vraiment trop courts ben on va les mettre de côté pour, pour en faire autre chose et autre chose ça peut être notamment le, la fabrication de, de cols de, col de collagène hein, comme il peut exister des cols de, des cols de peau, des cols d'os ou des cols de, de sabots. Euh, bah, tous ces petits tous ces petits brins de, de tendons qu'on va récupérer qui ne nous servent pas nécessairement on va les on va les mettre dans un récipient avec de l'eau on va mettre ce récipient sur le feu et puis on va faire une espèce de soupe qu'on va laisser réduire et réduire donc ça va dissoudre le dissoudre les tendons extraire le collagène qui est à l'intérieur et on va obtenir une une colle qui va être très très rigide en, en séchant alors le problème de cette colle c'est qu'elle est aussi euh, elle est aussi euh, euh, fragile, entre guillemets, par rapport à l'humidité. Elle va s'assouplir en s'humidifiant. Mais elle peut avoir tout un tas d'usages. Pareil, des usages qui vont être liés à des activités sèches, on va dire. Alors ben là, on va on va partir sur une, sur la, sur une petite réalisation, sur la fabrication d'une petite cordelette à deux brins donc ça va, ça va nous donner au final une cordelette avec un diamètre assez réduit mais on peut bien sûr extrapoler cette technique sur des cordes un petit peu plus gros la, le diamètre de la corde il sera déterminé par le diamètre euh, du faisceau de départ donc là je pars avec un petit faisceau qui n'a pas été défibré mais on pourrait très bien commencer, le, commencer ce travail de cordage avec un faisceau beaucoup plus, euh, beaucoup plus gros hein, on pourrait... Euh, enfin là il n'y a pas de limite, hein, on peut vraiment... Euh, même ça si je le replie en deux, donc si, euh, il faut garder à l'esprit que en fonction de la taille du, du faisceau de départ on va pouvoir faire le travail de cordage là c'est euh, une cordelette à deux brins voilà donc là on voit la, la cordelette qui commence à se, à se former voilà. On applique une torsion dans un sens sur les fibres et quand on croise les fibres en fait on applique une contre-torsion ce qui fait que le faisceau de fibres est torsadé et il est bloqué par la contre-torsion qu'on applique ce qui fait que là la corde si on la, si on la lâche elle va se, elle va se, elle va se tenir puisqu'il des il y a des mouvements contraires qui, bah, qui, bloque, euh, qui bloque le faisceau de fibres. Alors là, on pourrait se dire qu'on est limité par la taille euh, des tendons, parce qu'on voit que là, on a presque terminé euh, un faisceau. Euh, là, à ce moment-là, on va pouvoir rajouter un petit faisceau de cordes dans l'ouvrage. Dans voilà, je vais préparer un petit peu à côté. Donc, on va juste venir rajouter le faisceau de corde ici et puis il est un peu petit si on veut une épaisseur régulière il faut vraiment prêter une attention scrupuleuse à ça et on va continuer le travail en venant prendre ce nouveau faisceau dans l'ancien Voilà, on va faire quelques tours comme ça et puis on va au bout de 2-3 tours on va éliminer l'ancien faisceau qu'on va laisser de côté et puis on va continuer à travailler avec le nouveau là il faut extrêmement de soin pour garder un diamètre constant sur la corde Voilà. alors on va constater le même le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on lâche la corde, elle ne se défait pas, puisque les faisceaux sont bloqués. Maintenant, il va bientôt être temps de rajouter un nouveau faisceau. Alors, Je me mouille les doigts régulièrement pour pouvoir faciliter le travail. Ça facilite un petit peu l'accroche et le, le, le tauronnage, on va dire transformation du faisceau en touron de corde voilà comme ça là je vais laisser l'ouvrage de côté 5 minutes enfin quelques minutes le temps de préparer un autre faisceau donc là je pioche dans ma réserve différents petits brins jusqu'à obtenir la bonne la bonne épaisseur le bon diamètre de corde là c'est pas mal Hop. donc je vais venir bloquer le faisceau dans le cordage mêler mon nouveau faisceau à l'ancien et puis continuer la progression comme ceci et là on peut voir avec cette avec cette technique de, de rajout, qu'on n'est plus du tout limité par la taille des fibres pour la réalisation d'une corde. Ça veut dire que avec des fibres relativement courtes, en en rajoutant intervalles réguliers dans le cordage, on va pouvoir réaliser des cordes de la longueur qu'on veut en fait, puisque les, les, chaque fibre qu'on rajoute, elle est bloquée. En quelque sorte dans la corde, donc il euh, y a une certaine euh, solidité. Alors bien sûr, ça va être relatif en fonction des, des contraintes qui sont exercées dessus, mais il faut quand même un effort de traction assez important pour désolidariser ces fibres. En général, ça va casser avant que ça lâche sur les points de sur les points de raccord. Mais pour casser une corde en tendon, il faut quand même y aller, euh, faut quand même y aller franco, quoi. ça c'est une technique de technique de cordage qui est, qui est simple, c'est une technique de base de cordelette à deux brins. vraiment continuer un certain temps là on voit quand même qu'elle se rétrécit légèrement donc si on veut garder une épaisseur constante il faut régulièrement rajouter des brins ce qui permet de travailler un petit peu plus vite c'est par exemple quand on si on a l'occasion de travailler à deux en fait il peut y avoir une personne qui s'occupe de la corde comme je suis en train de le faire et puis une autre personne qui s'occupe de préparer les brins à l'avance ce qui permet de gagner un petit peu de temps dans la fabrication voilà là je vais arrêter là. arrêter pour l'instant je vais faire un petit, un petit nœud d'arrêt provisoire puisqu'en définitive avec euh, avec ce diamètre de corde on serait pas mal pour faire une corde d'arc Là on a à peu près 40 cm de corde, un petit peu moins euh, Pour une corde d'arc il faut compter de mètres m Puisqu'ensuite une fois qu'on aura terminé la corde on va la... On l'enroule sur elle-même comme ça pour lui donner un peu plus de robustesse Et puis on peut à ce moment là on peut la cirer ou on peut lui passer aussi dessus une, une, colle, une colle de tendon par exemple pour, euh, pour bien euh, amalgamer les, les fibres, pour la rigidifier donc là je vais juste faire un petit nœud d'arrêt des deux brins un petit nœud très lâche qui permettra de continuer l'ouvrage un petit peu plus tard voilà juste comme ça et puis là pour, euh, pour les finitions ben on va venir couper tous les petits, tous les petits morceaux de, de raccord un petit ciseau qui coupe bien voilà ça c'est des petites forces voilà alors ces petits nœuds ils sont un peu, ils sont un peu dans, le, dans le vide hein. le fait de les couper ça ne va pas fragiliser le, ça ne va pas fragiliser la corde puisqu'ils n'ont pas une, une part active dans, le, dans la résistance du, de l'ensemble vu qu'ils sont en dehors en revanche pour l'utilisation c'est bien d'avoir une corde bien nette Mais donc là encore tous ces petits bouts ils ne sont pas forcément perdus, on peut les récupérer pour faire comme j'évoquais tout à l'heure une, une colle de tendon. voir qu'on tire en dessus ça se, ça se débine pas c'est assez résistant là j'y mets quand même vraiment de l'énergie ça se casse pas donc euh, voilà on va pouvoir euh, remiser cet ouvrage et puis terminer ça plus tard alors après pour ce qui est du pour ce qui est du, du, du, du filage et de la fabrication de cordes à partir de fils ça va être un tout petit peu différent de ce qu'on vient de voir avec la avec la cordelette à deux brins euh, puisque là on va pouvoir réaliser des cordes à 2, 3, 4, 5 brins voire plus si euh, si nécessaire euh, là je vais juste aborder le principe théorique de la fabrication puisque euh, la technique que j'utilise pour réaliser des cordes de cette façon ça demande d'être plusieurs là on n'est pas suffisamment nombreux pour le coup il faut être au moins quatre pour fabriquer une corde à trois brins à partir de trois petites bobines enfin trois, trois bobines on va dire qu'on qu réalise séparément donc pour fabriquer les bobines ça il n'y a pas de problème c'est un travail de patience qu'on peut réaliser en solitaire mais en revanche pour venir torsader les fibres il va falloir être quatre personnes parce qu'il va y avoir donc si on part sur une cordelette à trois brins on va avoir trois bobines de fil de tendon qui vont être attachées ensemble qu'on va dérouler au fur et à mesure donc les trois personnes chacune va tenir une de ces bobines et va torsader le fil pour lui donner euh, une torsion dans un sens et la quatrième personne qui sera à l'extrémité elle elle aura les trois faisceaux de fibres qui seront attachés ensemble et puis elle elle va donner la contre-torsion progressivement donc on a un, un groupe de trois qui tord dans un sens et puis une personne qui tord dans l'autre sens ce qui fait qu'on va on va obtenir le, la même chose que la cordelette a deux brins, à partir du moment où on alterne les sens de torsion, les, le, les fibres se bloquent et on va avoir une corde qui ne se débine pas. Euh, donc, euh, donc voilà pour le principe, pour le principe théorique. Euh, maintenant je vais vous montrer comment on, comment on procède au filage, comment on constitue une, une, une petite bobine. Euh, qui servira ensuite, euh, de, qui sera un des brins d'une de, future corde à trois, à trois brins. Alors pour le filage on va avoir besoin d'un petit morceau de bois pour enrouler le, le tendon dessus, donc je le bloque un petit peu au départ et puis ensuite je vais torsader, torsader le, le brin et puis l'enrouler sur lui-même au fur et à mesure il n'y a rien de, rien de bien sorcier donc là c'est pareil hein, comme j'évoquais tout à l'heure je pars sur un brin très fin euh... donc comme je disais tout à l'heure ça va être la même chose je pars sur un brin très fin mais euh, en fonction du diamètre du brin de départ on pourrait même partir sur un faisceau de plusieurs brins qu'on travaillerait de la même façon pour pouvoir euh, avoir un, un, un, un futur tauron de corde beaucoup plus important euh, en diamètre donc voilà, là quand on arrive sur le bout on rajoute enfin je mouille les doigts pour pouvoir faire un raccord comme ça, pour pouvoir prendre, alors là, la solidité des brins va être assez relative mais tant qu'il y a la torsion, ils vont pas venir ne vont pas venir se défaire. Donc quand on reprendra cette bobine pour réaliser la corde à trois brins, euh, bah il faudra veiller à respecter le sens de torsion que moi j'ai donné au moment du filage, parce que si bien sûr vous imaginez que si on part dans l'autre sens, ben on débine la corde et à chaque nouveau raccord, et ben on va perdre le raccord qui va se défaire au lieu de rester solidaire si on tourne, si on tourne en l'occurrence dans le, dans le bon sens voilà le raccord, le deuxième et on va continuer comme ça Il faut le faire sur une longueur quand même assez importante. Voilà. Alors là, globalement, le, le tendon va être va être mouillé pendant le pendant le travail de filage. En, en séchant déjà euh, rien que le fait de sécher ça va déjà euh, assurer une, une meilleure cohésion des fibres euh, entre elles ça c'est trop petit voilà et donc voilà là c'est vraiment petit là j'arrive au Bon, j'ai plus que des petits brins bon, on va s'arrêter là pour la pour pour la pour l'aspect théorique mais donc on, on imagine bien que euh, avec cette technique là là c'est pareil on n'a pas vraiment de limite euh, dans la longueur on peut vraiment euh, partir sur des sur des longueurs très très grandes très très longues et, euh, et alors c'est du temps hein, bien sûr il ya toute la toute la préparation du tendon tout le tout le temps de filage là j'ai dû filer euh, à peine 60 cm euh, de tendon ça prend quand même un certain temps donc on imagine bien sûr que pour des cordes avec des diamètres plus importants et avec des grandes longueurs bah, c'est énormément de c'est énormément de temps euh, à y passer euh, énormément de temps à y passer et puis des phases qui sont difficilement euh, mécanisables en fait c'est à dire qu'on peut euh bah ce, ce, ce travail manuel de, de torsion contre torsion euh, il peut enfin on peut bien sûr hein, on verra apparaître euh, au cours des périodes historiques des techniques qui permettent euh, de traiter ça beaucoup beaucoup plus facilement euh, mais on est quand même euh, en présence avec le tendon d'une fibre relativement courte qui impose un certain travail euh, manuel donc c'est très long voilà ce qu'on peut retenir. Euh de la fabrication d'une corde en tendon. On fabrique une corde extrêmement solide, extrêmement durable si elle est utilisée dans des bonnes conditions, mais en revanche c'est assez long et fastidieux à mettre en pratique.